A eu on va dans un la terre, Ouais, a aussi aussi. Ça va, bonikin? Moi, je Ça va pour le moment. Je suis marqué pour le moment. Je suis marqué pour le moment. Je suis marqué Je le mais on a on a on a on a vous avez très bien. C'est un petit cas la dans le confirmation. Vous avez confirmation. Vous Mm -hmm. Bon, zéro animation, D'accord d'accord yo mec quand a confirmé quand elle est sur là il prend ma cambourette tout ça euh, là Qu que euh, qu'est-ce que tu veux l'année Alors quand on a c oui tata mm. ouais pas ça hein? ouais oh docteur oh, on a Bissa, ça ça va bon séjour là bas félicitations donc d'accord Okitogo! salut salut docteur félicitations T'es <rire> en train de tu de tu de tu tu de tu tu A mmh. quoi benga yo, ben yo. Mais y -o, ça a tout donc. Mmh. Oh, comme il a que... Eh! <coughs> Attends, là, tu es quand bébé. Eh! N'amonie. Les gars sont riches. Ah comment bonjour mon frère ça va félicitations et courage on est ensemble ok on est ensemble pour l'intérêt du pays on est ensemble Sois béni ok pas de souci au lobby? mais bien sûr j'attends la confirmation des teams et je vais je vais, je vais le faire D'accord, c'est bon. Compris. Ok. Oui, t'as un rappelé aussi. Au bine, adla... Combien de numéros est numéro Comment on rapide, on passe va bien Merci. Excusez, excusez les gars, excusez. Ouais, les gars, excusez-moi. Sorry, je devais même peut-être me déplacer pour. Kitoko, MK, Kitoko. Tosoko, araigné ma troupe. Parce que tu es un ennemi, tu es un ennemi, tu Pour atteindre l'objectif commun d'Abussau, il y Alors, si je n'ai pas de sujet, ce qui ne va pas dans la banane à l'Équateur. Raison à ce sujet, il y a un exprès. Parce que l'élection, quelle que soit la décision, il va se faire là qui ne va pas se faire raison obsoète à combattre au tribunal, c'est d'abord dans un premier temps, le tribunal n'a pas pour la motte un tribunal combattre pour la Félix, pour la Faïu, lutter pour la Bembaté. Le tribunal combat parce que les miens à l'Équateur sont en train de souffrir et les soi-disant leaders de l'Équateur depuis deuxième république parce que jusqu'à présent ils n'ont rien fait. Et puis Bissau-Bénin l'Équateur tout en aptitude, pourquoi y a eu mes cas à Poli la bavie à Bissau, par respect neto cola, on ne peut pas opposer nos vies. Il a difficile de mon l'équateur de l'équateur à opposer à l'équateur malgré tout le Alors, il a respect. Je ne doute pas. Je pense qu'il a un éducation à l'équateur. Mais nous devons briser les tabous maintenant. Je pense qu'il est temps qu'on brise les tabous. Ma Lilas, Nous devons briser les tabous. Nous devons briser les tabous pour accepter vraiment que nos vieux ont mal géré le Congo. Malgré que mon but a unité qui est mon président, le seul président en on a respecté un coup de chapeau. À ta que défaut n'a sumaka, ma faute, clairement, c'est mon président, a été un la unité. Mon but a coupé Mon a coup fait à l'Équateur à a coup e fait e la a dans l'équateur, 100%, si auto as tabou le tabou. ressources minières dans l'équateur c'est belles. Dans tu as armé à ta bombe, tu soldat, tu as dans l'équateur. tu as respect, tu as dignité, tu as vivre d'une façon d'une autre. Tu as assumé déjà responsabilité dans tu as de tu as des faire des je ne suis, suis pas derrière un candidat. J'avais mon choix. Tricher, Alonga, ça c'est pour le Congo, je n'en ai pas besoin. Je veux que le pays soit changé pour que j'arrange chez moi. Pour qu'on arrange chez nous à l'équateur, à Boussinga, à Gemena, à Karawa, à Lisala. Alors, Alors, je n'ai pas un problème à à, à, à, à l'équateur je... parce que tout tous... bon, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est-à-dire Depuis que vous me connaissez ici sur dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais insulté quelqu'un. je n'insulterai jamais. Il y a l'Anga tout ça. J'ai mes frères, l'ITA, tout le docteur Asabi, tout ça, Alors maintenant, tout ça obligé Tokata. Tabou, il y a respect, il hypocrisie. Il y a un Équateur envers des soi-disant leader. Dans le il a les courage, il y a un combat les l'élote. Il attaqué il y a un de soi-disant leader, il y a un C'est-à-dire, il faut il le il faut briser le Basali et l'autre côté, Basali, Mabé, ils doivent arrêter. Nous avons 30 ans, nous avons 40 ans. C'est notre responsabilité maintenant de reconstruire l'Équateur. On n'est pas lié à maqueter ce qu'on bout qui a Il faut casser l'œuf pour que l'ingango lient. C'est-à-dire, respect ou ana, ou sa bango, ou sa mabé, tu fans de kimia, ou bomimbo, tu fans de kimia, ou bat-détruit mbo, ou zubba, responsabilité, ou tongi même pas diet, tu fans de kimia. pour moi je dis assez c'est assez Les leaders, surtout, plus leur place à l'équateur ça je dis je dis que biso équateurs dans quand même la conscience to le je ne le fais pas parce que ba président c'est pas ça vous quand ça dans monde, te de Dakar, parce que nous raison de la ça un combat. Oh Oui, C'est vrai, c'est la vérité. -ce je je suis Rwanda, mais il y a des de 80% de mingi, pour de l équateur. L équateur, depuis mon Koufa, est comme une région très reculée. Je suis, la région, je suis parce que je suis la de je suis à Yote, je suis à Koufa, je suis à je m'appelle Bissa, je suis Parti. Ma suis à Tiki, je suis à Tiki, je suis à Tiki. C'est-à-dire que moi, l'Équateur, c'est un côté qui soutenir un leader, assez à dire que c'est un autre côté. Nous devons les remplacer tous. Est-ce que vous m'en comprenez? Nous devons les remplacer tous. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique qui est en Équateur. cest à que c'est un député qui nous pose à moi, qui est en train de se faire en Équateur tu n'as pas besoin comme un ministre pour voir l'équateur, il y a position non alliés tu dois te lever dire non et pas n'agrandir game et pas n'agrandir bouzi et pas n'agrandir karao et pas n'agrandir bing et pas n'agrandir na na banaka et pas n'agrandir isangi et pas n'agrandir équateur et pas n'agrandir bumba et pas n'agrandir Yako, kom et pas n'agrandir bouzi les choses ne marchent pas parce que moi mon père vient d'abouzi quand je parle avec les gens d'abouzi beaucoup place Bobo bobos qui même soit Zali qui général a tenter la il avait arrangé le fils là. mais maintenant nous devons nous désolidariser là Leader, nous surtout Équateur qui n'ont rien fait. Nous avons des filles et des femmes et des jeunes originaires de équateurs. la princesse au Sambia, sont les gens qui doivent prendre le leadership de côté. Nous devons, toute personne, les originaires de l'Équateur qui ont eu des responsabilités, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique, les élections. La Cour constitutionnelle a fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont décidé ce qu'ils devaient décider. Ils ont proclamé les président, ça c'est fait. Mais le vrai problème à combat surtout quand je vois les miens, mes, mes enfants, les originaires de l'Équateur, comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir Et nous sommes là toujours dociles derrière des soi-disant leaders, des responsables de l'Équateur. Je, je prie Dieu qu'il me donne le courage de ne pas citer les noms. Ils ont tous failli. Ils ont tous failli. Boumba. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous, les leaders à l'Équateur Ils étaient dans le gouvernement Kabila, ils étaient dans le gouvernement Kabila, ils sont dans la... Atundu, Atundu qui avait est avec Kabila. C'est quelqu'un qui à qu est dans le gouvernement de l'Équateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait La raison qu'ils ont c'est parce que nous ne nous levons pas. Nous leur donnons, répondons à la docilité. Ah, vie, vie, on a na Nabiso. Ah, vieux, on a vie tel. Ah, mototel, On a Igwe. Les Igwe, les, tous ces gens-là, ils n'ont rien fait à l'Équateur. Ils peuvent me tuer. Mais je suis en train de transmettre à mon enfant, à mes enfants, non, papa, non on a à mes enfants à tous à à mes enfants, mes filles, et mes... l'importance il y a qu'au téléma pas dans le à l'Équateur. Équateur. L Équateur comme quoi poubelle dans la République qui a démocratisé la Congo. l'Équateur bah comme y a si maïabato, comme y a Mais pourquoi nous sommes, nous avons des licenciés, nous avons des docteurs, nous avons des gens responsables, le maréchal Mobutu. Merci. Merci ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur Gisèle. Il y a faut C'est-à-dire que les gens au bazar rempli la et puis le peuple nous allons créer. Pour créer, pour créer, pour créer Cohésion, Parce que les gens éthiques, il faut d'abord commencer à, prendre, à, à contacter les gens. C'est avec les gens que vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont se comporter et vous allez découvrir leurs faiblesses. Les gens qui n'ont pas d'éthique ne pourront pas avancer. Ils vont se limiter à remplir leurs fautes. Les gens qui n'ont pas l'éthique comme on a nommé, comme Félix est président sur le Congo, sont l'équateur soutenir, on va a Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est que quand je pense comment est-ce que les miens sont en train de souffrir là-bas chez moi, quand je pense qu'il n'y a pas des écoles, les hôpitaux, et quand je pense qu'il y a eu des respons des, des originaires de l'équateur qui ont eu des responsabilités, ça m'énerve. Ça m'énerve, commençant par toute personne au oh, hasard oh, oh, oh, originaire à l'Équateur. Bah, C'est-à-dire tout ce que les maréchal a fait, il y a aucun Et même ces originaires de l'Équateur ont l'audace de critiquer les maréchal Mobutu. Ils ont l'audace, ils ont travaillé avec lui. Et maintenant que est venu, ils étaient les mêmes personnes qui sont en train de dire, Mobutu vous êtes resté, Mobutu est parti. Qu'est-ce que vous avez fait à l'Équateur Qu'est-ce que vous avez fait à l'Équateur c'est-à-dire, nous n'avons pas seulement critiqué ce que C'est-à-dire moi, moi, que moi, je qu'il que va servir le cas avec Gisèle Ossambia. Levez-vous. Lilas Nazia. Donc, tout est mon tout-toi, notamment en Équateur. Vous savez, les changements, c'est nous. Ce n'est pas les autres. Ils ne le feront jamais. Ceux qui ont la possibilité de faire quelque chose, qu ils ne l'ont pas fait. Ils ne vont pas le faire aujourd'hui. Ils ne vont pas le faire aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque personne a dit que Moi, je veux faire quoi à Moi, je veux faire quoi à Yakoma Moi, je veux faire quoi, veux faire quoi à Bouzi C'est-à-dire, pour l'intérêt, il y a des surtout. Le peuple de l'Équateur a besoin de leadership. Il a besoin d'un encadrement. Et puis, le leadership, il y a des groupes de leader, style, il y a un bateaux qui comprennent. Ceci, y a à comprendre. Ce qui de dit, au Saint-Michel, <finds> comprendre. Devant de parti par là, ceux qu'ils vont vouloir comprendre et que ça va être leur responsabilité de relever l'équateur. C'est pas tout le monde qui doit s'élever. C'est pas tout le monde qui va. Excuse-moi, ma sœur, Je suis en colère. Je m'énerve pas, mais je suis en colère. français, c'était tout la temps là. Classe sur la vie, là, il mis la pépé. Nous la colère pendant ma cambo, ils ont les cas. Ils ont l'équateur. C'est-à-dire que l'élection, ça mis. Ils ont fait ce qu'ils ont mis. Félix ça c'est un autre sujet. Tout ce la majorité peut-être, je vais un autre mot, je vais un autre mot, je faire un autre qui je vais un je un autre je un un un un un qui un regardes comment les un qu'est-ce que un qu un qu les qui y a, y a, y a disais, ça dit ils ont besoin qu'on qu'on qu qu qu merci Maurice et mon coulo. bonjour mon frère on sait déjà quelque chose il y a l'Équateur ça c'est une bonne chose mais je parle des leaders les gens qui ont des responsabilités dans le gouvernement les gens qui ont assumé certaines responsabilités Maurice je vais te faire entrer comme ça tu vas intervenir c'est parce que tu es de l'Équateur ton là Côté les mains, on a leadership. Parce que leadership l'équateur Équateur, tu as un problème. Tu as un problème avec l'État Muto à Mekaka, à Bongissa, à Salah. Exactement. Quand tu as dit ce ah mon cher Maurice, il regarde. Je ne savais même pas que tu étais de l'Équateur. Mais alors qu'on avait déjà parlé, à l'époque, quand tu cherchais les contacts le Longomba, au Tindé, au Japon, je ne sais pas si tu te, tu te rappelles. On avait déjà discuté. J'étais en contact avec, avec toi. Mais je ne savais pas que tu étais de l'Équateur. Donc on va essayer de, de chercher quelques bah, une personne ou deux personnes à l'Équateur Mais quand même moi mouke ko discuter pourquoi parce qu'on a un le mot. quoi des peut-être la kindaka un peu vite nazo ko s'énerver je sens bien c'est une sœur que je respecte beaucoup elle est intelligente monte fanda posée sort d'une famille posée moi ça une famille posée c'est-à-dire que dans un bateau, dans un rare pour un bateau en Équateur, nous avons les gens comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que, dans un bateau en Équateur, le jeune, quand on va à les gens qui n'ont pas des responsabilités, dans un bateau, tout ça a toujours tendance à tolérer, tout ça a respect dans un bateau. Même si on a un bateau, on a un bateau, on a un bateau, on a un bateau, on a un bateau. Même si conduire a un bateau, on a un bateau, intérêt général, on a un bateau, on a un bateau, on a un bateau, on a un bateau, il ne peut pas dire non. Parce que ça la culture. la culture. il y a la culture. ma y a ça à intervenir Il y a Il y a on a Il y a ça Il y a a a a ils n'ont rien fait à l'équateur. En tout cas, je dis tout ça on a hypocrisie, on doit essayer de les confronter. ils ont vraiment, ils n'ont pas bien fait. On va pas les insulter parce que si tu as ils ils vous me connaissez. si je n'ai pas insulté d'autres personnes, c'est pas les miens qui ont insulté Donc on va, on va, on va, on va, on va, on va essayer maintenant de L'avantage, tout ça, on peut parler de la théorie, mais il faut en arriver qu'on qu se mettre en, en pratique. Je vais essayer de chercher Moïse Moukoulou, à l'objet qui dans mon Équateur. Je ne savais même pas alors que c'est mon frère. Voilà, il, il appelle déjà là. J'étais en train de l'appeler, il est en train de l'appeler. Oui, allô? Allô? Allô? Allo, Maurice, hein? oui bon bonjour, c'est Maurice, hein? ça s'est coupé, je sais pas, je pense que c'est Moïse Mokoulou qui était en train d'appeler, je vais essayer de l'appeler encore, s'il si, va intervenir parce qu'il est oui bonjour, Maurice, hein? Oui, mais il y volume Il y a Facebook. Il y a direct. Il y a un Parce que en de Il y a un numéro qui appelle de Londres. y a un numéro de Londres. Il y a un numéro qui appelle de Londres. Il y un Il y Il y a a oui, allô? Et allô? Bon, il y a ma sœur Gisèle qui a appelé. mais Et Cathy. Voilà, on va essayer de les jouer. On va utiliser le téléphone, on WhatsApp. Je ne sais pas ce qui est dans le malamu. Voilà, Gisèle, je vais essayer d'appeler. Maurice, encore. Oh. Et allô? Non, non, je suis en Irlande. À Dublin. Ah, tiens, ah, Erlanda, parce que je te confonds avec un frère qui est en Australie Non, non, ça c'est ah, okay. qui C'est Maurice, hein Oui. C'est Maurice Premier, oui. Bon, Maurice Premier, bon, ah, d'accord, oui. pas de problème. Parole en ailleurs, la siège on pour nous équateur, qu'est-ce que tu en dis ok, ok. Donc, euh, merci beaucoup pour la parole, mon frère. Bisa non Bissa. Ok. Votre conseil Bisa B-I-D-S-A. Ah oui ça, yeah. wow. donc moi c'est M. Maurice, je suis de l'équateur, je suis Mbaka moi, je suis Ah Ok d'accord, enchanté euh, suis, Oui oui, je suis de Karawa et mon village c'est de Boya, oui. ah, ok. Donc euh, notre secteur c'est Businga J'ai je, je, je, je, je grandi je à Businga Oui à Businga là-bas, tout tout tout tout Moi mm -hmm. je, je suis né à Kinshasa je, il s'agit pour un système qui est un système qui un système qui est qui un système qui est un système qui est un système qui est un un système qui un na un un je un il y a peut-être, par rapport à journaliste, il y a des journalistes, il qui va internet depuis 2010. Alors, ce y a toujours des qu'est-ce que nous devons faire au lieu de parler Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays le problème, quand eh, tu parles de l'équateur, je ne sais pas si tu parles de grand équateur ou tu parles de nord ou de sud Bangui, je ne sais pas. Parce que jusque-là, il eh, n'y avait pas Quand tu parles de grand équateur... Je parle d'abord de général... la, la grande équateur en général, mais ils ont qu'on appelle la subsection, c'est-à-dire que l'équateur Zamunelé. C'est-à-dire ils allent dans la sud-nord, dans la grande équateur où ils allent à Zahir. Parce que le problème, c'est qu'ils allent partout l'équateur. Même temps, il y a des trendés, de trendés, des trendés, de trendés, des sud et trendés, des de des trendés, des des trendés, des trendés, des trendés, des trendés, des trendés, des trendés, des des trendés, des trendés, des trendés, des trendés, des trendés, des on des trendés,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 la contribution des originaires de l'Équateur, Netuyon, Netukokangai, est importante. Nous allons nous mettre ensemble. Mais il respecte-moi une hypocrisie envers des leaders là au Bazar, soi disant originaires l'Équateur, qui ne font rien. Je vais te donner juste à titre d'exemple. Motokokolamatataponyo, le premier ministre Kabila, il a volé l'argent. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a faire. Mais chez lui là-bas, il a construit et il, a construit, il a construit même des chemins. a construit une université, a construit des choses. Mais chez nous à l'Équateur, nos leaders. À part le maréchal Mobutu, il n'y a aucun leader, même ceux qui ont eu des responsabilités, qui ont eu, a salé l'eau comme Moko na Équateur. Tout le bac au Mokote par respect. Qu'est-ce que toi tu en dis Okay. Merci vraiment, de ça. Je mm -hmm. de me suis parce que si on a so Facebook, on a ceux du Bangui, a ceux a qui un diplôme mm -hmm. un si diplôme, diplôme na, na moi, oh, si sa, Moussala, Je dit élément pour faire quelque chose. Vraiment, merci pour l'initiative, pour la monique qui nous côté dit bah que nous avons à vraiment là, oui. pour nous avons dit que to nous avons à mon nous avons nous nous avons que nous avons nous avons nous avons à nous avons à nous avons à moi, je ne sais un de temps, mais tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, de tu de tu tu un nous donc il y a pas forêt, donc la forêt, la forêt réelle. Et puis nous mais ce là a tous ces là parce voir la peuple mais est-ce que vraiment ma question est de savoir est-ce que votre thème là la ça en face pour ça, ça est je pas. alors moi j'ai pris mes initiatives à moi je dis non je dois m'engager dans secteur à la ONG Qu'est-ce que je dois faire Parce que le peuple, souffre. Je n'ai pas de politique, de force, de politique. Il y a un film qui a battu à Koukouunzantovic qui a causé des impôts politiques. Mais nous sommes étant que peuple. Qu'est-ce que nous devons faire réellement sur le terrain Il y a un NGO qui a une vision statistique de congo visaco C'est un humanitaire et environnementale. Mais là, quand on parle de la forêt, on voit l'équateur la forêt. En dehors la forêt toujours à baminer toujours avec nous que Billy Roy patronique ont utilisé pour le moment pas même c'est un cas à découvrir à moi. Papa, tout ça ngana à tant que diaspora. Tout tant que ma vie était mais tout pour approcher Bango en face parce que tout tant que mon document ma ennemi qui appelle guerre des générations. Pourquoi hum -hmm. bâtir ou on a plus le temps de ça. On a plus le temps pour ça. Créer une force de la diaspora d'Équatoria. Moi je suis prêt à me déplacer et à organiser une conférence. Surtout tout ça, on à Londres, tout ça, on à France, tout ça, on à Londres, pas à tant que des politiciens. Osa, on a un souci équateur, jeunez-nous, contactez-nous. On a un matériel multimédia. Nous avons un live international. On a un Facebook, on a un Facebook, on a un Tu ce que je fais. Mais je suis presque seul, je me bats presque seul. Et je suis très content. Tu sais, moment où on a <ra>, très occupé, tout le monde quand tu parles, ah, je suis intéressé directement à côté. D'accord, je, je vais d'abord te confirmer avant la Qatar au continent. Je vais d'abord te confirmer que que Dieu nous a bénis. Yo, je suis partant. Je vais prendre te contact. Toco, Togo, Benin, Ghana, Maroc, Luka Moa, Togo, Casern, Abyssinie, Azur, avoir intervenir sur Casern, Abyssinie, Gisalo, Sambia. Netio déjà osa déjà au départ, Benin, déjà Conseil au Congo. je suis partant, même qu'au financier financièrement pour organiser conférence des originaires de l'Équateur. Mais quand vous clôturez un message, je ne parle pas <rité> d'équateur, mais quand vous je pas mais quand ça sert, un message, vous idée on message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message, de la un vous princesse, il a y a des y a a pour il y a il y a a pour une de poule et fini les temps, peut ça ça. comprendre les quoi très comprendre qu'il faut tout lingana, tant on a besoin de richesse, déjà c'est ma belle nous avons pas nous avons pas de au tant, nous allons descendre, nous nos frères, nos parents avec larmes aux yeux, pas tant que politicien. Yeah. Parce que le pays, j'étais au Japon, j'étais en Corée du Sud, j'étais en Chine, j'étais dans plusieurs pays européens. Avant, on niveau de, la de la lobby, on a travaillé Compris? Que le de la le de le de la nous avons ça Congo, nous avons tous comme nous pour rien. Nous la nous avons ça, ça, ça. part de responsabilité, nous n'accomplissons pas notre part de responsabilité. Nous avons ça Faisons le nôtre tout cela. aussi, Macambo, n'a -hmm. tout cela on se lance, on descend, on nous, Macambo élection, -hmm. il un on autorité nous serons derrière celui qui est avec le PPI, celui qui fait de bien. Donc, surtout si ce là, idée, tout peut savoir, tout le monde l'Europe, tu as une opportunité à ma carrière. Moi, je suis à Norvège, j'ai une grande opportunité dans ce pays. Pour ça, là, et locaux. Il y a un sens d'un frère des parents. a élection. de la a une de a conscience. Il y a Il y a une conscience. Il a Il y a Il y a une a Il y a Il y conscience. Il y a a Il y a Merci. Merci beaucoup Maurice. Merci beaucoup Maurice Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup mon frère nomé code ça sert Giselle Osambia comme ça à m'écaper intervenir comme ça yo on garde contact idée conférence je suis partant je pense que je vais aussi essayer de, de contacter notre. Il y a un frère qui est aux États-Unis qui s'appelle James Kazongo, Bakongo en Afrique du Sud. Hein. On va essayer de faire en sorte ah. que tout le monde la conférence soit là. Maquand monsieur soit interviewé, on va aller parler dans la conférence. Tout le monde qui a résolu une résolution pour n'accomplir le même sa Equateur. Merci beaucoup mon frère. Sois béni. Oui. Et puis merci oui. pour oui. le oui. conseil au Pérou. Olé à cause la confrontation. Tout le monde a défini une résolution avec beaucoup plus de, de sagesse. Ça c'est une bonne chose. Je oui. m'incline devant cette idée. Merci. Moi, c'est Maurice Mokoulou. Mokoulou, cool. cool, on a bah <laughs> est un de Mokulungo cool, Mokulungo ont a... Mokulungo mm. Mokouloumbo. Donc, Mokoulou, cool, a... Donc, Donc Nazali, Mokoulou, cool, Téléma. Tout ça, bah, pombo, na, quoi, on a pas de On a un pas de On a pas On a On a ils <mère> mais comme ça même peuple peuple nous avons presque le même nom donc ils ont un sens il y a quoi, il y a quoi, tambola merci, merci beaucoup mm. à à nous et, puis, et, puis, et mission, mm. nous allons les lâcher et Cafu, Cafu, même les, les autorités là ils vont intervenir et mm. on va les faire ça de façon professionnelle Professionnel. merci. voilà merci beaucoup de Maurice à Bengi à partir y Norvège c'est-à-dire, vous savez, au cours on a idée de la moukili, ce moulinga n'a pas une idée de la En tout cas, moi j'adhère avec son idée. Il y a une conférence. Je vais essayer de chercher notre sœur Gisèle Osambia, voir si elle est connectée. Alors, elle est déjà connectée, elle est un numéro à Londres. Mais elle est connectée. Je vais essayer de l'appeler sur Facebook. Je ne sais pas comment ça va se Je sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Juste un oui, allo? Oui, ça, les so. Oui alors. Oui, famille ça va. Ouais parce que nous avons oui. ça à la oui. live on oui. vient en chaque fois. Hein, on oui. est en direct. <rire> oui. Ok. Moi aussi, ça quand même. Bon je te fais signe dès que je finis. Merci. Ok. Merci. Voilà, je vais chercher notre sœur Gisèle Ousambia, la Côte ça. Est. Ah mais qu'a copié sa idée naie. Soi qu'elle a dit so, d'accord. On a idée à euh, à ah, il a il a appelé plusieurs fois ma sœur. Voilà, elle est là. Non, mes ça y est. Voilà. Non, mes ma sœur. allô Oui, allô bonjour, ma sœur. Oui, bonjour, ma sœur. Ça va? Je suis en à voilà. Non, vous ça volume, à Facebook, il a déjà en direct. Salut, hein, salut, Ndeko des Ça va? Hein? Ça va. Osa en direct. Allô, bonjour. Euh, bonjour bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonne année. Merci. Bonne année. Mais la a diminué, hein? Vas-y, vas-y, vas-y, direct. Au lieu de faire une intervention, vous avez eu un peu de confrontation. Vous à l'équateur, à la diaspora. ce est confrontation Mais la conférence de pour la ba idée. Yo Vous et puis Vous beaucoup de Vous nous dans Merci beaucoup, c'est un honneur. Hein? C'est un honneur. Je savais pas que j'allais na na na na na na C'est un honneur, je ne savais pas que na na la place la si euh, question, question, na ah, mmh. hein? mmh. pe hein? la a pas de CIEP, mais il n'y a pas de a pas de Norvège. Il n'y a pas de bientôt mais il n'y a pas de CIEP, entre Bissot et l'Équateur. Euh, Moi, ce que mo, je veux dire d'abord, tout à l'heure dans le lobby, il y renouvellement de classe politique. Le renouvellement, il y a d'une manière générale, la Congo déjà, Tous auront la manière générale, il y a besoin de renouveler la classe politique dans Bissot. Renouveler, il n'y a pas d'être jeune, mais c'est des gens avec des idées neuves bah tout haut ils basent la science éthique éthique ils en inie koyer bah et loko haut ils nakatiya yo ozala koyeba la koyer bah et loko ils en mal et loko ni nga la koki kosalaya malam comme tu as mutu asen na éthique sauf que par exemple par exemple y on a docteur docteur basant na éthique na bangou babenga au déontologie. Ça à dire que attenda yini yo so docteur a posa asa enéni na yo mais ce qui est c'est Parce que, à que ceux que ce qui n'ont ce qui pas que la pas que des la mais esa politique aussi, et c'est ça na moi-même welfare de français mais là, fait la social work pour mais pour que eux joignent quoi politique et parce qu'il faut mon signer individu on a un petit t-shirt, on a un petit hôpital, mais on a essoufflé à un moment donné parce que les temps où a besoin sont illimités. a moyen illimité, plutôt pas besoin, mais on a moyen illimité. Ce qui fait que on a besoin de la politique. On a aussi besoin de politique. C'est vrai que les particulier, ont beaucoup de choses a faire. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider, par exemple, nos vieillards? Il faut voter la loi, il faut protéger le vieillard, il faut protéger le il faut protéger bassi, il faut protéger le Donc tout ça est par rapport à ma politique. Alors, et pas le problème de la problème la la c'est que Moi je pense que c'est plus le respect. Les africain la culture c'est que la mais ce n'est c'est pas pour autant que toujours respecté par on a que questionné te en cause ou bien remettre en question parce qu'ils sont là il faut qu'ils nous fassent un bilan qu'est-ce qui dit qu'il faudra que le baroka le le problème c'est que ba vieux na pas n'allons être d'accord t'es notre mauvais déconneur mauvais serviteur mobutu a salé l'unité mobutu sont ton obit ton le baron a nenga linga la yabanakin affoulé battu et blesé mobutu affoulé battu et blesé vieux ouais na azale mouté ma mobutu tchou tchou tchou la nenga la bise au bana équateur mais ce sont nos autres vieux là les bazards moutés à mabé baccal pour mobutu a salé bah on va généraux a salé bah on va gouverneurs a salé il fallait continuer chez c'est dire que tant que chez tout ça pas mais ça dire que aider quelque le besoin de carnet Mais il ne pense pas à la relève. on 70 ans. Ils vont mourir, mais nous, on est vers la quarantaine, nous tendons vers la cinquantaine. En principe, il fallait que nous soyons relèves pour qu'après, quand bas à être ans, c'est comme ça que va passer à Flambeau. Mais il y a cassure. sûr. de Mais être alors que ce n'est pas ça. Alors, si quoi le bisou, bah, jeune entre bisou, et parce que non, on va aller confronter ces vieux-là, non. Ils ont failli dans mission, là-bas. Il faut que les eh, gens ont courage. Il y a rien de ça, il faut tout ça, la autocritique. On se pose la question, qu'est-ce que nous, nos vieux, qu'est-ce qu'ils ont fait car le qu'ils lobby je ne suis pas d'accord, ma tante et ma tante aboyait bambou en Tongi, mais quelque part dans le Bakara, et ça fait moi bien parce que au moins aïbi a sali et panaïe. Mais nos vieux, à part combattre la basi, à part nous connaître ici comme les Makipomba, parce que ma vieux là-bas, ils sont équateurs, ils aider les autres. Dans le but des Amabé, dans le but des Amabé, moi, nous, toi, équateur, avons préféré à aider Mutumususu. Je ne sais pas ce qui m'a dit que ce qui c'est que ce qui je normalement. Normalement. Le, le, le, le à sais pas la Normalement, je a des problèmes, il y vie un a des a yo biso wana besoin de qu'est-ce que nous devons faire pour que biso tout ça ça veut dire quoi biso la que que tout le monde monte que nous il faut sens tout a la valeur. Ma valeur, valeur, on que, on a on à Tout ça la valeur, valeur, on la valeur, on a valeur, on a on a on on la a la a il y a des valeurs nobles, courage, honnêteté, patriotisme, il y a des choses qui est bien Ça ne veut pas dire que ce qui est l'idée, c'est que y'a, y'a, y'a, pourquoi on a besoin Non, parce un exemple, on a de faire moi choses. besoin On la cause à la charisme a On l'équateur, il faut de On ça veut dire que nga on a nous na le par exemple, dans le loco. Naza leader ya pas la cité Là c'est de marche Je ne dois pas de servir de gens comme de marche pied pour atteindre mon objectif Nous travaillons ensemble. Ça veut dire que bissa, na vine sans le on y Comme il que les parce que les ou bien à salini. qui conférence, sur les gens sont là, ils là. Ils sont a Ils sont là. a marché, mon vieux est à l'Équateur, on ne va, va pas dire que tous ils sont mauvais. Il la bien ça. Peut-être il y a des gens oui. ça là. Mais peut-être que des y a des gens qui sont des gens qui sont des mais, tant à la paix qui n'a pas marché, il entre les deux. Parce que petit on Parce que les deux comme les parents. Les deux tout comme et parents. Les deux sont ça. les parce Les le les on a le sont comme les parents. les sont pour Kuna non bata pourquoi la barbarie de la leadership Pourquoi la barbarie leadership Pourquoi les barbarie la leadership de leadership de la plupart, moi je connais deux vieux, ma vieille Nabisso, ma profile, ma baccôte, ma baccôte, ceux qui comptent, 32, ceux qui ne sont pas ma... au Bengal. C'est-à-dire que dans leur façon de voir, même le Bangwandi, quand les gens disent, c'est pas tous les Bangwandi qui ont bénéficié, bon, c'est vrai que Mobutu l'a trouvé et en l'a fait. Pour être un peu à la de Bado, ce pas un village, c'est une ville. C'est une ville. Nazar parmi les rares, Nazar parmi les rares congolais. C'est ta ville. Ça veut dire que moi, ma ville, mon village, c'est une ville. Ce n'est même pas un aéroport on a tout. Mais ça veut pas dire que mon boutonnet de porte en porte au Kabila, tous les bangouangs, il est n'a ou non. Donc ça veut dire que c'est ça. Donc, il est... Je demande On Nous aux anges, nous aux esprit moro moro, esprit moro kara aux ans d'assensia ya ya, aux ya ya ya ya ya ya ya ya vertu ya ya ya ya ko ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya bande euh, et bon, Allez y on a des bonnes conférence banini mais les arabes aujourd'hui moi qui le sais on n'a pas besoin de commencer mon nana on peut faire la blague au moraboué on parle et puis pour partir dans le bar toujours le bac il faut vous partir par au moins ça sert à rien donc l'idéal les rosarquettes tant on rassemblait un grand nombre y a bicho mais surtout parce qu'ils ont déjà quatre ou cinq il y vraiment la volonté, on commence toujours comme ça, on commence par un petit nombre et puis les autres vont venir nous joindre. Mettons à la PENZA, nous allons parler de quoi Mais on ne peut pas dissocier la politique, même que soit ma mesure, ma décision, si on n'a pas le pouvoir politique, mais nous allons voir ça. Nous avons vu qu'il y a une jeune qui a ma maman, mais à un moment donné nous allons souffler. Monde, par exemple, le jeune frère a la loi à député. On a compris idée. fait voter ces lois. La loi, on ne au bénéficier par la bataille de Et au peut-être la Congo mobile Parce que si je fais voter une loi, par exemple, pour la protection à ma vieillard, ce n'est pas seulement le jeu de bataille de padoté. Parmi les conséquences, ça a un impact sur le, niveau, sur le plan national. Donc, tout ce que moi, je peux dire, il y a un bon... Et que bon, nous sommes -hmm. Je mm -hmm. pas jeunes, la n'a courage, tous à confrontation, mais la courage, un challenge, challenge, nous challenge, challenge, Bon, avant que les gens ne m'amènent peu de temps, il en de même. Donc c'est ça. Quelle que soit ba, ba coloration politique, je ne que la je so, n'a pas la ba la je je je je Bon, c'est vrai, mon Dieu, ça, ça a besoin, bon, mais et ça zala pour que développement la bicho Donc, tout ce que je peux dire moi, en tout cas, bonne journée, euh, dès qu'on la Merci beaucoup, ma merci soeur. Merci encore de m'avoir euh, euh, okay. euh, offert cette plateforme. <rire> pas de soucis, ça a il y a des... à lire que que peut-être sous la mais pas grave alors abisso Giselle au moi d'accord pas de soucis. personne personne bon frère nous sommes nous sommes famille surtout soyez bénis que le seigneur vous bénisse espoir en abisso il ont pour merci alors là a un peu de Gisèle, à à Londres, à famille Maréchal, un à Zali, famille Marshall, à Zali, on a un cadre, un cadre, si j'ai tuer les lots, qu'est-ce qui ne va pas en Parce que, on vient de quelque part, Congo on vient de quelque part, on a tout à dans le village Avant tout quelque Alors ceux qui placent, quelque part, tout autre. les choses ne marchent pas. C'est notre responsabilité qu'on arrange. Avant qu'on soit des Congolais, on va se faire outil quelque part. ok va se faire un petit peu. peut-être se faire un petit peu. papa, on va se faire un Je sais que ce qui est un bouzi, c'est chez mon père. Maman a un peu Je sais que ce qui est un peu à c'est chez ma mère. Mais, mais les gens qui sont là-bas sont en train de souffrir d'un un niveau terrible. Mais nos frères ont besoin de la responsabilité politique. Je suis d'accord que même au on en va privé, politique toujours est Il y a d'autres qui se sont même enrichis au dos des Équateur. Il y a d'autres qui ont même utilisé les militaires originaires d'Équateur pour faire privé. C'est-à-dire que nous n'allons pas insulter le vieux. Moi, je ne suis pas là pour insulter le vieux. Confrontation, nous avons besoin des jeunes de l'Équateur qui doivent comprendre et accepter que les choses sont mal, les choses ne marchent pas. Nous devons changer les chemins, la direction où l'Équateur est c'est-à-dire que tous les n'ont pas confronté. Je vous dis un secret. J'étais avec le général de Mobutu, Nzimbi, Baramoto, Mavoa, On était à l'exil. Et ils étaient en train de discuter une fois. Et maréchal a dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les Nous ont dit que les le les le pétrole, tout les existe chez nous. à équateur, au monde qui dans l'Équateur, au côté de a un béton. Le béton a IGCB, Institut Géologique du Congo Belge. Les minéraux allemands ont soit c'est-à-dire, sur que a 13 km, y a un béton sur place des minéraux. C'est-à-dire les Belges ont eu du béton Vers les années 90, on a eu un problème démocratie. Les belges problème dans démocratie il y a problème à finance, les Américains ont Ils ils peuvent aussi exploiter les et les financer mon l'air a dit ceci, je sais que ça va gêner, ça va blesser beaucoup de gens, je là, le pauvre général Mokobo présent. Pauvre général Nzimbi, prévent, présent. Le général Baramoto était présent. Le colonel, euh, oh, le général Amour, le oh, commandant de police, oh, ça, ça, ça, ça, ça, ça, était présent. Le général pas présent. Ce n'est pas que bah, toi, le maréchal a dit des mots vivants, jamais. C'est-à-dire que avait refusé qu'il va exploité ma richesse de M. Zaki, dans la Congo, dans l'Équateur, exprès. Il a dit ça, nous allons laisser ça pour les enfants. Les enfants ont des abissos, des C'est-à-dire, si nous nous levons, on n'a pas besoin que le gouvernement est Kinshasa, ou bien l'Équateur est riche. Forêt est en Équateur. Bilanga est en Équateur. Nous sommes tous en Boka. C'est-à-dire, nous, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons nous devons savoir que ils les questions de tribalisme étaient. Ça n'a rien à voir par rapport à tribalisme. Nous ne pouvons pas défendre des cas à Congo-Congo si dans notre village, dans nos maisons, dans nos familles, dans la collectivité, les gens sont en train de souffrir. Mobutiste, moi je suis moi je suis non corrompu. Je vous ai toujours dit ça. J'accepte que Mobutu a commis des erreurs, certes, mais c'est lui mon président. Je suis mobutiste non corrompu et si les choses marchent bien je vais aller au Congo, je vais aller comme un Mobutiste non corrompu. J'ai mes mains propres. Je n'ai jamais volé, je n'ai pas tué. Mais je me, je, je me retrouve dans Maréchal Mobutu. Ça, c'est mon président. Il a mis l'unité, il avait la dignité, il était en train de donner tout le monde. Il voulait quand même aider. Il a facilité, comme notre sœur a dit, il a facilité combien de ministres. Non, non, pas. Tu vas ta région, Moussouté. Parce que, toujours attaqué Moubou ne nommait pas seulement les gens de l'Équateur. Mais les gens de l'Équateur qui ont eu des responsabilités, qu'est-ce qu'ils ont fait chez eux Il y en a qui étaient des ministres, il y en a qui étaient des généraux, il y en a qui étaient des colonels, ils ont eu beaucoup et plein d'argent. Et d'autres sont encore vivants aujourd'hui, ils travaillent avec Kabila. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire ça parce que nous sommes passifs. Nous sommes en train de rester, à non. Nous n'allons pas les confronter. nous allons dire la vérité. C'est-à-dire que maintenant, l'air. Si moi je mets mes pieds, c'est pourquoi moi je voulais qu'il y ait l'état des droits. Si je mets mes pieds à l'Équateur, je vais arranger la jeunesse de l'Équateur. Ils ne vont pas soutenir n'importe qui parce qu'ils vont le soutenir. Ils viennent. Et vous, vous, ils, les responsables politiques, ce sont les travailleurs a le peuple. Ils doivent, ce sont les gens qui sont mis à le travail supposé par le peuple à employés pour gérer bien le peuple. C'est-à-dire le patron il y a ma responsable politique, il y a ma ministre, il y a ma député, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'on a vu à l'Équateur, alors les gens-là, tous les députés-là, je prie les bons dieux que je mette mes pieds au Congo et que je vais rentrer chez moi à l'Équateur. Je vais rentrer chez moi à l'Équateur et nous allons arranger les, les, les, les, les jeunes de l'Équateur qui doivent s'élever. C'est-à-dire que nous avions eu nos vieux qui, qui, qui avaient des responsabilités il y a d'autres qui ont fait, moi, je connais personnellement. c'est grâce à un, un général à l'Équateur. a par rapport à l'anglais Congo. À Zungaï, à à il y a un à l'occurrence, a un général à Il m'a pris parce qu'il y a une langue, et puis il m'avait aimé. Il y a partout où il était en train de partir, j'étais avec lui. C'est grâce à lui qu'il y a peut-être un bah, zimbi, un bah, général, c'est grâce à ses papas, le général Baramoto. Il m'a toujours, toujours traité comme étant son fils, il m'a donné tout ce que je pouvais avoir. Il m'a donné tout ce Il m'a donné tout C'est grâce à lui que y a un bima. Je ne suis pas sorti dans le là par ma famille, par le respect de ma famille. Non, c'est une autre personne, quelqu'un en Équateur, un chef militaire qui a aidé à mais problème n'avons pas ici que n'avons pas leader politique au va Batobokumisa bango leader na bino. Oh ba igoe, oh ngamoko je vais pas citer le nom, n'aboya que là citer le nom, mais ils n'ont rien fait à l'Équateur. C'est une réalité, c'est vrai la vérité, ils ont eu des responsabilités. Si vous avez des responsabilités, m'a papa t'a pas il a volé, mais il a arrangé quand même chez lui. C'est pourquoi moi quelque part moi j'ai eu des respect pour Moïse Katum, il a volé, il a essayé d'arranger chez lui. Mais il a quand même essayé d'arranger chez lui. Mais quand on a un milliard à multiplier, on a commis un milliard même s'il a volé, il a arrangé chez lui. Mais les nôtres, ils n'ont pas arrangé chez nous. Je vais vous dire quelque chose. Si les 14 décidèrent, il a peu perdre, nous avions des originaires de l'Équateur. Nos vieux, que je ne veux pas citer les noms ici, par respect des psychiatres, on a tout ce Et puis quelqu'un était en train de me dire, comment tu sais quoi pour côté proposer dans a peur de ou à ou à les choses ne marchent pas la route est entre Bussinga Badolite c'est 145 km catastrophique la route est entre Bussinga Geymena catastrophique nous avons les gens tels que José Macky le bazar qui n'a pouvoir en Kabila le problème c'est que je sais pas comment est-ce que les gens réfléchissent tout ça d'abord un à main d'oeuvre les Alina nous gratuitement pour les originaux Le jeune ne travaille pas. Ne parlez pas de l'école. Équateur et Comaka Ça doit changer. Et les gens qui vont changer ça, c'est nous les originaires de l'Équateur. C'est toi l'originaire de l'Équateur. Toi l'originaire de l'Équateur qui n'agit pas qui assit qui attend que les autres puissent faire le changement, ça viendra pas. Ça va pas venir parce que les gens là ne vont pas sauf si nous avons des gens Conscient, n'est-ce le bien est éthique. Au moins, éthique, personnalité à moutou. Merci. Personnalité à moutou. Au moins, Arabo. si je voulais aller travailler avec Kabila, j'ai décidé d'y travailler avec Kabila depuis longtemps. J'ai des amis pleins là-bas. Je vous ai parlé. Mais parce que je me suis dit, pendant que nous avons le pouvoir, pendant que nous avons la responsabilité, dans avons le pouvoir, les miens. Non, je ne préfère pas les faire. Je ne préfère pas les faire. Parce que mon est-ce de parce si l'argent que toi tu gagnes tu mets en poche des milliers de gens sont en train de mourir Je mon toso au les choses très que les routes parce que par exemple arriver en condition normale mais c'est vous qui allez gagner en retour quand l'argent va commencer à gagner, il y a, a... Faire, a vous aidez, vous un responsable, une augmentation de taxes. Quand les affaires sont Mais les leaders que nous avons, ils sont en poche, ils Bruxelles, États-Unis, partout. Alors, ils Équateur, en en en en vous savez, c'est toujours bien de critiquer Kabila, c'est toujours bien de critiquer. Bien de critiquer. la meilleure façon de faire, c'est maintenant d'agir. C'est-à-dire d'agir et faire autrement. C'est-à-dire comme eux, ils n'ont pas bien fait. Comme eux, ils n'ont pas bien fait. Comme eux, ils n'ont pas bien fait. Nous pouvons faire ça autrement. Oui, Passeur. Non, non, je ne t'ai pas appelé. Comme je t'ai dit. temps pasteur Si c'est live, je t'appelle. Merci. Vous comprenez Ma sœur Lilas la de Voilà, merci ça, n'est pas la ligne. est de ça. est de ça. L'idée de ça. de de ça nous avons besoin de quelques têtes hein, qui vont dire qu écoutez, nous allons commencer et les autres vont venir. C'est-à-dire, une fois que nous nous mettons ensemble, même que tout le monde Bandango, moi je suis partant, j'ai été toujours partant, mon frère Maurice Makulu est partant, notre sœur euh, euh, Gisèle Osambia aussi est partante, c'est-à-dire c'est une bonne chose, nous avons trois, trois originaires de l'Équateur qui ont décidé qu'ils sont partantes c'est-à-dire après ah on a, à créer, on a été communication to la poto Mekachacha ba ni en place alors on a lilas OK le grand frère James Kazongo aussi est là ça lilas ndazia après grand frère président James Kazongo ça lilas ndazia comme ça on a un peut intervenir nga ah ouais, ça c'est ma sœur je l'aime beaucoup parce que mon déclaration équatorien dans linga je l'aime beaucoup. Italie, ma cambo. Italie, y'a a ma belle bon, la plus Équateur. Tous les candidats n'y toko intervenir. Bon, bon, bonjour ma à... sœur. Ouais, bonjour. Légnar, bon... ça va? Oui, ça va très bien. Si j'ai un amour de la oh, qui va dans Kala, parole les Apañayo. Euh, mm -hmm. euh, bon, et lors on est en Équateur. Tous à la nuit, il est à conférence. Ce soir vous allez partante. S'opposant à la conseil à repérer ça. Oh mais qu'aco intervenir, ma bah, tante en tout cas merci de pour nous faire intervenir bonjour à tout le monde bande pour sur l'Équateur en beauté nga alors vraiment la lundi intervention, nous sommes ici à papa maman ou un petit vraiment courage et qui originaire Équateur J'étais parmi les qui ont accepté on a que le a eu l'idée a eu l'idée de il maman, a a a de a de de et ce que tu réfléchi dans le sens où que de la l'une des raisons est que tu as la façon de, les choses, de voir les choses, la capacité les Parce que as a que y des gens, la à on a un avion, il y a beaucoup mot, en tout cas, on Mais la famille, e, e, e, si na un de mais c'est un peu de Bon, tout le mais papa n'a pas qu'il était là, il était il là, il était là, il était là, il était là, il pour là, il était là, pour était là, il était là, il était là, il était là, il était là, il était là, il était là, il était là, il était donc et pourquoi les personnes sous-sommayes les macassis parce que ma société ce sont des sociétés très développées et, et façon de faire y a mindé les et ça basan ma belle mais ma à ils à la classe y a quoi ils allent que la bon ba bandikuna ngawo vraiment moi je suis partante et peut être pour être au faut to sala qui bissa ont créé déjà whatsapp groupe Mm -hmm. et il a besoin sur e, les originaux équateur. Toi tu as déjà parce que elle qu'on court la ane, mm -hmm. -e, mm -hmm. pinou, ba, a de travail. tu a où tu a tu années de tous en contact, tous en dans travail communautaire. communauté congolaise Et puis en même temps, nous personnellement dans un project development office. Nous travaille travaillé sur projet, climate change Alors on climate change, ils ont un topic recyclage, ils ont énergie, ils ont waste, ils ont de alors, on a proposé que les <gens de> <'éthi> C'est tout ce que j'ai la question. ils presque pas. Parce que ce bande, bande Ils pas donc hein, oui. euh, garde, on y a peut-être tout ça que yomoko lembi mais je pense qu'il on a déjà notre serre on a déjà quatre personnes qui se sont dit que banda je suis d'accord ici on va créer un groupe WhatsApp tout banda et puis là, de Alors, avoir vidéo en, on a une chose qui on va là on a WhatsApp on vidéoconférence que tout le monde peut se connecter à la vidéoconférence tout dans la vidéoconférence se donne des idées tout commenter comment va procéder on est aux années comme ça, ton mécano avance. Merci beaucoup, ma sœur. Espoir, ils n'ont pas projet Il y a déjà un projet. ça veut dire Équateur bondissant à la seconde. Ils ont un problème tellement de dans la sincérité, lobby. grand frère James Kazongo à partir des États-Unis. Y a qui originaire d'Équateur. Hazala qui n'a pas de d'état. La tout ça à l'époque. Donc c'était lui qui était le président du groupe abattu. Moi, je le connais personnellement. J'ai beaucoup de respect pour lui comme okay. état originaire je pas, je à l'Équateur. Tomek a coyoté l'intervention à l'AIE. Et après, Narosolek n'a pas été dans l'État de Nineville, moné dit mona binga. mais il a pu comprendre sa intervention à l'AIE. En tant que Monabinga, Namakanisi, Otto, Zanangobiso, Équateur, tout telema, tout bon que ça en Équateur. Merci beaucoup, ma sœur Lila. Sois bénie. Je vous en prie. Alors, voilà, est un Lilas, Ndazia, souci, elle est aussi partante, on, on a, on a déjà, déjà, un, deux, trois, quatre personnes qui sont partantes, right. on va dire, déjà que dans l'équateur, il faut tout quelque chose, pour Alors, nous, avons Monsieur James Kazongo à partir des États-Unis. Bonjour, bonjour, bonjour, président, bonjour, président, on oui. est ah? en ligne, oui. <muchempe> euh, salle à quatre, salle à je vais rester un peu bref, deux, deux trois minutes euh, Allez-y. Voilà. Euh, je euh, suis avec le, euh, très attentive ma euh, solo. Euh, vraiment salutations à ma maman l'obaki avec papa à l'obaki qui Voilà. Euh, on dit en français que la critique euh, est aisée, mais l'art est difficile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y rester pour critiquer bah, tout Ces gens y ont vécu ces temps, c'était la période, c'est cette période-là qui bah, vient à la vision terre, en l'occurrence, au moins ils ont fait des contacts qui m'a quittent le je crois que c'est une bonne initiative. Ben, c'est comme tu dis toujours. Tu es non corrompu. Moi aussi, je suis un non corrompu. Tout Tu Tu es non corrompu. ça non corrompu. La Congrèce va construire, la Congrèce va construire au Mali, Congo et Coubanga. Alors, c'est une bonne initiative qui revient en route à Tukutanaka, même une fois par mois. Monsieur Baidé, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'Équateur? Effectivement, on a vu la discussion de Massala qui est de l'autre côté. Mais, Panoramachucho, il faut que l'on révise un général Brosso. C'est le sel équatorien. Oui, mais quand on a un salaire, on a un peu de la aussi. Alors, euh, voilà, je vais rester un peu court là, puisque là, on a vais... Merci beaucoup, grand frère. Euh, Merci grand beaucoup. Merci ouais. beaucoup. Ouais. On va quand même partant dans l'idée à la conférence. Hein. Absolument. absolument. D'accord. Nous avons Merci. maintenant notre euh, cinquième personne, euh, grand frère James Kazongo, à Benga Partu, aux États-Unis. À Benga aux États-Unis. À Benga Partu, aux États-Unis. À Benga Partu, aux vous voyez bah que dans la vie, nous ne devons pas toujours commencer à critiquer les autres. C'est comme avec Kabila. Kabila a Il fallait ça Politicien a C'est-à-dire, pour changer les choses, il faut prendre la place des gens-là. Ça, là. D'accord, ma sœur, Annie, on faire ça. D'accord, non, on ça. Pour faire les choses autrement. Faire les choses autrement, disons. Il y a toujours un mec. Et dans la vie, ce mieux, il faut essayer de faire quelque chose, et de ne rien faire. Ça dit, moi, je. Même si ça, ça ne réussit pas, je, même, je pense que ça va réussir, je crois et je veux que ça réussisse. Je peux pas Parce que le hum, on m'a que aussi Moi, je ne suis pas là. Non, mais a petit dans Il a un petit a très petit dans très petit petit Il petit et puis tout bas monde beaucoup contact les beaucoup dans les gens de l'équateur tout page qui parce je ne suis pas je vais d'abord essayer de vous expliquer clarifier que, je, que, je, que je, je, je suis en train de bricoler dans un mais je suis en train de le faire parce que ça demande qu'on le fasse ngaza spécialiste à dire ça c'est que je fais parce que je n'ai pas le choix si j'avais le choix je ne le ferais pas mais même au niveau Maurice ça je la cite naïez à z'habiloc naïmani communication à yebi je pense que tant que solo décidé Maurice charge il y a tout ce qui est communication il y a tout le cas là pendant moyen pendant on financés, communication il y a Macambo il y a Équateur. on ne peut pas arranger les Congo si on n'arrange pas chez nous ok ne prenez pas ça comme le tribalisme on ne peut pas arranger les Congo si on n'arrange pas chez nous c'est à dire moi je suis originaire de l'Équateur je vais penser d'abord comment est-ce que les miens sont en train de souffrir et ensemble c'est les Congo. J'appelle mon jeune frère Neville Monendi, je ne sais pas s'il est aux États-Unis, qui se connecte à passer message. là ma jeune n'est-il, n'est pas en train de décrocher. Ouais, allô. Allô. Oui, allô, allô, jeune frère. On a dérangé au thé Non, non, non, non, on a D'accord, pas de soucis. Comment Oui, en tout cas, on très aimé. il y a très longtemps. Donc, pas trop de commentaires à faire. Donc, nous avons puis, qui un groupe WhatsApp pour nous développer. ma Merci a et Merci beaucoup. Bon, il y a qui toujours réservé C'est un, un jeune homme qui a respecté il est opposé. Alors, pourquoi il y a un Parce que c'est notre responsabilité. notre Parce que d'abord, il y a responsabilité dans l'économie. Ouais. Neville, c'est bon pour toi et Cathy. Alors, on a une côté sa Saint-Maurice dans mon à côté. Alors, mon équateur au thème, on pose la responsabilité. là. et ça m'a belé. c'est à dire quand Dieu t'a créé, t'as créé avec une mission. Dieu a dit pauvreté, qu'il y a sur qui m'a beaucoup. au vous comprenez, pauvreté, qu'il y a ce qui m'a beaucoup. N'a au salaté, et tu ne peux pas accepter de vivre dans la souffrance dont la difficulté n'a pas si, n'a pas si, n'a pas si, n'a pas si, n'a pas si, n'a pas, si, pas si. Au fond, il y a même même situation et il a un changement. C'est assez comme ça pendant observe en d'Équateur. Ceux qui ne veulent pas se lever, ça c'est leur problème. Ceux qui veulent rester là-bas assis, en train d'insulter, quand on a 4 on ne peut pas les empêcher. Et on n'oblige pas tout le monde. Mais ceux qui veulent se lever, qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour notre village, notre bango, pour, notre mboc, notre bango, pour notre région, notre bango, nous devons nous donner des idées. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des été Il y a des projets déjà pour les gens. C'est-à-dire, il y a des recyclages, L'équateur Il y a des ressources. Il y a des de de ressources. Les originaires de l'équateur sont, sont toujours derrière les gens. Derrière des leaders. Non, ça suffit comme ça. Si vous voulez continuer dans ce chemin, moi, je dis non. Je ne veux pas continuer dans ces chemin. Et même si je crie dans les nous crions dans les déserts, nous crions les déserts, nous crions avec les les déserts, nous crions les nous les nous nous a tout le na destination leadership Le leader, d'abord, c'est le serviteur des autres. C'est celui qui se sacrifie pour les autres. C'est celui qui peut penser qu'il y a un autre côté, mais yozanango. C'est ça un vrai chef. Un vrai chef, c'est celui qui pense d'abord qu'il y a un avant qu'il mange. Nous étions dans l'armée quand, quand nous étions dans l'armée. Si les militaires ne mangent pas, mais au Congo, a vous n'avez pas d'idée, parce qu'il sait que sa vie, mais au Congo, c'est devenu le contraire, la population est en train de souffrir, les gens de l'Équaté, comme on dirait, « battons pas à la Kanda », mais non, non, non, non, non, et même ici en Europe, nous ne pouvons pas dire, il faut travailler, il faut élever, faire des formations, moi au Congo, j'étais militaire, Dieu a béni quand je suis venu ici, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit « non, je ne vais pas rester militaire, j'ai progressé dans mes formations ». Je fais des formations, et Dieu a béni. Je suis en train de mais quand je suis en train de venir. Je suis en train Mais au Congo, j'étais un militaire. Vous savez, militaire, il y a un monde qui pauvre. Vous le savez. C'est-à-dire que les leaders qui sont en un... train de servir, et puis quand vous défendez une cause, c'est comme la majorité des gens. Ah, Basaka, na un combat, il va défendre Félix, il va défendre Fahul, pour le bas que nous devons Moi, je ne défends pas les gens comme ça. Non, non, non. non. Moi, je veux qu'il y ait un état de droit, parce que nous pouvons, vous savez nous avons la possibilité de créer tout chez nous, hein, pour notre population. Hein. Nous avons cette possibilité. Dans chaque ville, nous avons même la possibilité de créer des banques locales. microcrédit localement. Est-ce que vous savez ça? On a la possibilité, on n'a pas besoin qu'à tous banque. non, on a la possibilité de créer des microcrédits avec le peu d'argent que nous avons localement. Je vais vous donner un exemple d'un Indien milliardaire qui est devenu milliardaire. Il a commencé avec 2000 euros. Dans le quartier, il a microfinance. C'est-à-dire, il a des gens qui bilanga été mis qui mais les conditions sont les boulons. Chaque jour, il faut que tu aies mis banque. C'est-à-dire, tu gardes pas l'argent chez toi pour y avoir à la fin du mois. C'est-à-dire, si tu es 100 dollars, par exemple, on peut se livrer à l'opin ou non. Je vous donne juste un exemple comment on peut exploser notre communauté. On n'a pas besoin qu'on importe d'abord des millions. On a besoin des idées. Je vous donne juste un exemple. Microcrédit local, au niveau de l'incision international, vous avez peut-être 20 000 euros. Ça, je vous donne juste 20 000 dollars. Vous avez 20 000 dollars, vous avez 20 000 euros, vous avez 20 000 euros, vous avez 100 dollars à Pamba pour avoir un business à l'autre. À la business à business à mais imagine toi au ça dollars chaque jour dollars le dollars, dollars compte le dollars mais on est en train d'encadrer la population et puis chez nous il n'y a pas l'habitude de faire des projets, ce genre de projets sont des vierges. Ce n'est pas un peu comme l'institution financière. Dès que vous vous organisez comme ça, vous avez un bingo, vous avez un gemine, vous avez un lisseur, vous avez un vision. Ah, moi, je vais le faire à Bussing. ah Non, moi, je vais le faire à Boussing. Ah, Serge Gisèle, si c'est à Boussing, tu peux faire ça. Ok, si moi, je vais le faire à Boussing, on va mettre quel nom Alors, toi, tu peux le faire à Boussing. Ok, donc, ça va encore comment Ok, écoute Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, Moutaza, à Gemena, à Boussinga, alors, ma sœur Giselle, on va faire comment? à on va transférer un compte et puis on va faire comme à Zambango. C'est-à-dire, on a besoin seulement des idées et des gens qui ont des visions pour faciliter la population. C'est comme ça que le Bambo Kambo, en Ouganda, il y a une classe moyenne. Les originaires de l'équateur, nous avons tout. Nous avons des personnes de tête. Nous avons la forêt. Nous avons le courage, nous avons main-d'oeuvre, nous avons la volonté. Nous ne sommes pas des gens jaloux. Un équatorien, ça généreux, naturellement. So Moni, originaire à l'Équateur, c'est-à-dire, pose-toi la question. Les originaires de l'Équateur, ça généreux. panzaka. aluka panza. Ça, c'est notre culture. Mais alors, je refuse de me soumettre aux leaders qui ne font rien pour la population et qui veulent encore que je dis non ils ne peuvent pas ils doivent justifier comment est-ce que qu'est-ce qu'ils ont fait en faveur de la population il a pas les gens doivent marcher à pied net na businga maurice m'ont collé au bus quand on na net na na businga c'est là où moi j'ai grandi na businga vous n'avez même pas camion à monner les mots qu'au zate camions zaka à moner pas à goda na businga vous êtes là businga l'isala tu tu vous pouvez partir vous n'avez pas d'idée c'est à dire que ce sont des choses que nous devons insérer à l'obit c'est dommage que nous avons 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire qu'ils acquis avant, mais il n'est jamais trop tard parce que ceux qui télémis, nos jeunes frères qui ont 30 ans, qui ont 25 ans, bah on continue la vie. Ça veut dire nous allons pour nous la fondation, mais 20 après. nous pouvons nous sacrifier. Moi je décide que c'est même que moi je me sacrifie pour que pour nous biso mes enfants sont ici en Europe tous mes enfants sont ici en Europe tout ça mais ceux qui sont cousins ils ne sont va c'est à dire nous devons mettre de base là bas pour nous faire avancer tout la carte nous devons faire que tout a quand même quelque chose héritage à mon nabana biso bah y génération, il y a ma Maurice Mokoulou, il y a Gisèle Osambia, il y a Lilas Ndazia, il y a ma Télémaka, il y a ma Lingaki, il y a Région Abissou et Téléma. Ce n'est pas pour qu'on qu devienne des riches personnellement. De toutes les façons, quand vous aidez vraiment la population, quand vous facilitez la tâche à la population, en retour, vous allez toujours être riche. C'est la vérité. Il y a la vie de Goda, il y a Goda, il y a la Et de Goda, il y a la vie 12 Goda, il y a la vie de Goda, il y a la vérité. Goda, il y a Goda, il y a Goda, il y a je parlais avec les gens, je me dis, mais merde, c'est pas quoi, c'est quoi ça, ces histoires à l'équateur Alors, vous vais vice-présidence, c'est Jean-Pierre à la qui, je vais passer à la qui, présidence vais qui, je vais passer à la je vous à la qui, gens qui, je à je suis, je je je je un niveau impossible, ils vont peut-être me faire du mal. Bon, un niveau impossible. Parce que je ne peux pas accepter que Mboka, Lokola Businga Boussinga, Mboka, ils avantage, mon néné agriculture. Ça va à côté de Moussouïe Fandi, Hôpital Mboka Koma Mopotu et nous les originaires moi je je à l'école primaire je crois l'école primaire il y a fille il y a quelque chose comme ça école primaire Je diplôme diplôme d'état là vous comprenez donc c'est à dire que après dans le dans la IES c'est à dire que je suis grand n'attend un petit séminaire à Kotakoli je devenu prêtre dans le côté Donc, quand a tous là nous avons tout droit besoin de nous à Nous de Tout ça, Les savants ça, Tout ça, Tout ça, nous ça, ça, c'est-à-dire, chez nous, à l'Équateur, je me rends compte que, les villageois, nous avons tout. Il suffit juste qu'on s'organise. Nous pouvons peut-être avoir des besoins, de, il y a des première nécessité. Donc, je faciliter, ma, ma, ma, de, a Voilà, C'est là que je vais Donc, ça veut dire que, dans un cadre écoutez moi moi votre soi quand ça que bon bon bon bon bon l'a bon bon ma sœur Osamba, elle travaille. La à ma coeur, elle elle c'est pas que la fin d'un anneau ou la fin dix ans ou zéro gouvernement non non non non non non non non la fin d'un an est un gouvernement parce que bon mot je me lève le matin je pars au boulot je travaille je rentre je cherche l'argent donc nous avons ai tout que le quoi nous dit soda non y a pas ah ou caca non tant d'acompte je fais mes formations je suis un manager Dieu a béni je fais mon petit boulot et je gagne mon petit pain pour ma famille c'est à dire on n'est pas là en train de de pousser les gens contre la haine on est on veut seulement que les originaux de l'Équateur prennent leurs responsabilités alors ceux qui ne veulent pas prendre les responsabilités, qui préfèrent critiquer, ils doivent rester là-bas, continuer à critiquer. Mais toute personne originaire de l'Équateur qui a besoin de l'amour de l'Équateur, et vous pouvez à Tosangana, C'est là que moi j'ai étudié. C'est-à-dire que ce qui est boussinga, quand on était avec Jean-Pierre Bemba durant la rébellion, quand on entrait à Boussinga, c'est moi qui entrais avant. OK Ça dire qu'on a un terrain là-bas. Parce que moi je grandis là-bas. C'est là qui est chez moi. cest les ordinateurs de l'Équateur, assez, ma Respect à si ma baya tout ça nini. Non, nous devons briser cette hypocrisie. Pas les insulter, mais dire que, en tout cas, vous avez échoué. Vous avez échoué. L'équateur n'est mon bout mon qui est vient. Faut pas dire qu il a qui m'avait. Tant qui vient. qui tant là que de les Koufis. Mais ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas là. Nous avions eu des vice-présidents du Congo qui est originaire de Gémen. Là, je cite Jean-Pierre Bemba. Bemba, siège à Vous comprenez Nous avons José Makila. Bon, non, ok, bon, avec les médévaux de l'équateur, qu Ce qui moyen, moyen coût financier, dans ma il asphalté, un sécurisé parce qu'on est en Imagine-toi, tu as un peu de zombo. est la frontière de il y a Bangui. C'est-à-dire que Bangui est la capitale la ville, il y a Kinshasa-Braza. Dans il a, a, a cest la zone, Là, mon ami, la, la capitale, il hein? y a C'est-à-dire que, les centrafricains et les camerounais sont les portes d'entrée. Ils c'est les apports d'entrée, mais ils sont les petits villages. Non, ces choses-là doivent changer. Et pour changer les choses, nous devons entrer en action. Il ne suffit pas seulement de parler, de critiquer, mais nous devons entrer en action. Notre raison que nous étions de, nous sommes en train de nous battre pour la politique que le pays se calme que Mboka la à libérer c'est effectivement pour qu'on arrange chez nous. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour que tout -ce que nous avons fonction, tout -ce que nous avons nime betashita sima sauté yakokoma awa de fonction. Non non, moi je me bats pas pour ça. Je me bats pour le mi mien à Abouzi, je me bats pour le mi mien à l'Équateur. Je ne me bats pas pour que la betashita sima ce qui faillut Lazume Félix Il présidence n'a qu'elle nous Non. Je ne me bats pas pour ça, je me bats pour aller chez moi à l'Équateur, arranger chez moi à l'Équateur. Nous, nous devons pas insulter nos vies, mais nous devons leur dire avec tous les respects Papa Fanda, ça il a au café Omela. Vous avez très mal géré ma responsabilité, vous avez qui est dans mon Équateur. Nous avons besoin de gens tels que grand de les États-Unis. C'est-à-dire, nous James Kazongo, Vanamodi nous ne pouvons pas organiser les Congos si nous n'organisons pas chez nous. Si vous voulez intervenir, dites-moi, je vais vous faire rentrer et vous allez intervenir. Nous ne pouvons pas arranger les Congo si nous n'organisons pas chez nous. ne pouvons pas arranger les si nous n'organisons pas chez nous. Nous si nous nous. ne pouvons pas arranger les nous ne pouvons pas arranger les Congo. si nous n'organisons pas chez nous. nous. ne pouvons pas arranger si nous pas nous pas Nous ne Bousinga ezapote d'entrée il y a bureau au Kinshasa eux ça carte distribution dans Nord Ubangi ndam sukute que nda peu Sud Ubangi ti ti ti, ti, ti, ti parce que gémela blo monsieur kota parakoula ça du bâtonre au Kinshasa et a qui a costar na bousinga mais bousinga ezana pauvreté mo kozana IDT à partir à bousinga bako mi serve no ba sango bako mi serve no ba ngouba mafouta surtout, nous devons rentrer, mobiliser nos frères et faire avancer les choses. Il y a l'énergie renouvelable, nous allons essayer de voir comment on doit faire. Contactez les alliés, mais avant que les contacts puissent être en place, nous devons nous organiser. Nous avons six personnes qui ont accepté de participer à la réunion à l'Abisso, Yali Bosso et à l'Équateur. Annie, je pense que j'ai ton numéro, mais quand on commence dans l'inbox pour la courte ça y a na na WhatsApp dans ça la groupe WhatsApp donc tu as certaines personnes qui sont au Sambia là bas a sous et puis Neville Namodi dans y on a besoin numéro un y a on a contacte la groupe WhatsApp pour pouvoir communiquer et puis mais campagne il faut continuer même sur ça la communication il y a réunion il y a groupe restreint il faut ça la campagne parce que monde comment vaste internet et comment les c'est à dire les gens doivent continuer à faire les campagnes mutu na mutu à Bangui sana non et pas parce que soit ban Equateur bangui c'est Equateur ban à ban de de toutes les façons les autochtones il y a ban dounde vasal ban à ça n'a rien à voir de tribalisme moi je suis ici à Dublin sauf que n'importe quoi bah colo corg bazali ban à colo ma belle bazali au côté sans que bah pas tout n'a bah colo ma belle qu'est-ce qu'il faut faire t'es non à tapoter c'est-à-dire, nous devons, moi, sincèrement, euh, si vous allez peut-être être surpris, s'il y a changement au Congo, même s'il si faut avoir des responsabilités, je préfère rentrer chez moi à l'équateur. Je préfère d'abord rentrer là-bas, essayer de voir comment les miens sont. Est-ce que je peux les aider là-bas? Est-ce que je peux les soutenir là-bas? Qu'est-ce que je peux faire chez moi là-bas? Ou si l'autre, y a une chose moi, je vais... De toutes les façons, c'est là qu'il y a tout là-bas. Il suffit seulement de faire les choses correctement mais une seule personne ne pourra pas bana karawa bozawapi bana gemena bozawapi bana bumba bozawapi bana lisala bozawapi bana bosobolo bana zongo bana Bado, bana yakoma bana buzi bana molegbe bana mobaimbongo bozawapi bana Kotakoli, coli wapi bana bana, bana bosumandi bozawapi bana bokunda bozali wapi vous êtes partout ici dans la diaspora. Il est temps que les originaires de l'Équateur puissent prendre conscience. Ça ne demande pas de l'argent. Ça demande des idées d'abord. Les gens doivent se mettre ensemble. Parce que l'argent que vous dépensez en transportant, en insultant, en faisant des vidéos, tout ça, les data c'est beaucoup même. Mettons-nous ensemble qui sont nos originaires même par les contacts. Écoutez-moi, je ne peux pas être avec vous, mais je connais par exemple à Bomanda telle telle personne, hasard responsable, et yelo kotel, motubuso pour con, con, contacter logo marché. Avant que qu'on fasse qu'est-ce qu'on peut amener à l'Équateur À l'Équateur, nous avons peut-être besoin dit ça, nous est là je donne juste à titre d'exemple simple. Nous est là peut-être entre Businga na Qu'est-ce qu'il faut Tout ça a besoin par exemple, il y a tracteur Monco il y a occasion, moi j'avais eu l'occasion ici à Roswa, 122 000 tracteurs d'occasion en Irlande, on a contacté le gouvernement congolais, il fallait qu'en d'Afrique, j'ai une lettre que j'avais écrite à Maine, qui est dans la Côte d'Ivoire, et est dans la Togo, il y a, a 8000, 15000 euros, il y a occasion, c'est-à-dire, si, ceux qui ont salu, ils ont projeté en Abissan Malam, par exemple, nous avons dit, les salas, ils ont il un problème, ils ont un problème, ils ont un Lilas Gisela Lobaki, on a besoin de la politique. l'État est alors en euh, alors, on arrange le tant on a quand même on peut le faire partout à l'Équateur et ça va, ça, ça va, exploser parce que sur le temps a bango, va à exploiter le les gens n'auront pas de problème pour contribuer, d'attendre le péage, d'attendre le péage. Mais alors la situation est là. Les gens mais au moins on a un Congo va a une barrière a le péage. Ce sont les choses que nous devons lutter contre ça. Pour faciliter la microfinance. Pour qu'on ait un bilan, qu'est-ce qu'il faut faire Ok, d'accord. Il y a peut-être une sémence. Il y a un crédit qui a une sémence vous azang a besoin d'assimation, ça va sans. Ou a besoin machette. peut-être a Vous vous signez un papier. Après, quand on la récolte, naïe, à petits y vous avez gagné, gagnant. Vous faites des riches, et les riches protègent aussi les pauvres riches. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin que l'on puisse ramonner non. On a besoin des idées. Parce que nous avons des jeunes. Bah, si c'est un diplôme d'État, c'est bah, des bouillards à bah, de sel. Imagine-toi si vous avez, je vous donne juste un exemple, vous avez 20 000 dollars par exemple, vous allez donner ça peut-être, disons 20 000 dollars, vous allez donner à combien de personnes 200 personnes. Ok Au besoin, a besoin minimum 100 dollars. dollars. Ça à dire si 200 personnes, moi je vous donne juste un exemple simple là. Hein? Je vous donne un exemple simple. Au oh, comment comprendre mon mathématique, mon trop simple ils pas trop compliqué sur 200 personnes c'est à dire oh yo a peut-être bilanga à l'autre côté mais ça crédit c'est un crédit que vous leur donnez mais faut identifier même la banque quand tu veux venir prendre les crédits la banque banque en tout nous ressent on ils vont ils doivent comprendre ce sont un cadre business il faut pas se rassurer que est-ce que business est aux anges donc on s'appelle micro crédit n'est pas là ce sont les idées à parce que ça on va micro crédit c'est à dire que avec un capital de mon Parce que si bateau, par exemple. a besoin de ça commerce, c'est juste un exemple là. Je dis pas que tout le monde a besoin de ça en Amikate. Vous besoin de ça en commerce, c'est Mais besoin ça un commerce, c'est sa Vous avez besoin de ça ça en Amikate. Vous avez besoin de ça en ça en Amikate. Vous avez ça, c'est juste un exemple. D'accord. On a un petit étude de étude de D'accord. D'accord. a c'est-à-dire que à cause de la banque, c'est vrai que les ventes vont commencer... Il ne faut pas commencer avec beaucoup de trucs. Un truc avec 100 dollars, 50 dollars. On peut montant peut-être 100 dollars, ça va peut-être pendant peut-être 6 mois. Mais chaque jour, à chaque jour, à chaque on a une compte, on a compte, on a une Vous savez quelle impulsion ça, ça va faire dans une société, là où vous avez 200 personnes. Au Kuna Tekara peut-être peut-être ou commerce, Est-ce que vous vous, vous, vous vous rendez compte la force et de l'explosion qui le tourner dans milliers de Est-ce que vous pensez à ça un peu est-ce que ça, il faut en bon, avoir papier, en bon, avoir diplôme Non. Microcrédit. Ici, dans la diaspora, nous avons la possibilité qu'on soit crédit, il y a 20 000 à 30 000 dollars, ou il y a voiture, ou il y a son Tu peux faire des microcrédits, mais avec 5 000 dollars, tu peux faire les microcrédits. Avec les microcrédits que toi, tu as fait peut-être à Boussinga. Je vous donne juste un exemple simple. Microcrédit, il y a Boussinga. Par exemple, oui, Bik micro Microcrédit, il y a Awa aussi si micro crédit no au ok n'a mon temps la carawa au long de micro crédit à la carawa au fond de l'biotam sous plastel you are expanding because you have the people when you are quand vous avez le... le ok je vais vous expliquer un peu peut-être hein. dans vous savez le monde, mondes système bancaire au bas contre la monde ils ont contrôlé le monde sans argent vous comprenez banquer tout le monde à la famille ou à tout le monde à banque banque nationale de la Banque nationale, Dermonde, nous est dans le système mondial où il n'y a pas d'argent. Là où il y a la population, vous avez la possibilité de faire sortir une force financière. Vous savez ça, moi Même s'il si n'y a pas l'argent bon, gouvernement, un bon papier, vous avez la possibilité de faire sortir une force financière, Yamakasi. Je vous donne juste un exemple. Quelle garantie au Kosaranango, peut-être y'a moto au 100 dollars, parce que les gens du village sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Concession, le pan, on a après, c'est un gros garantie, pour ça, le business, quand même, il y a quelque chose, il y a sécurité. Il y a un peu le pan, on un jeu, il va travailler en conséquence. Il y a mais ça met en valeur cette personne. Si on a la un business, par exemple, la même chose. Il y a un voyage, par exemple. C'est-à-dire, non seulement vous allez exploser, vous allez pousser, vous allez multiplier vous allez se débrouiller, vous allez faire des business, vous allez ménuser, vous allez peut-être matériels, matériel Vous allez faire vous allez faire vous allez faire des vous allez faire des vous allez faire des des vous allez faire vous allez faire des il faut donc que ça soit un bon temps, garantie. Nous avons Ça dépend comment vous allez analyser. Et la pauvreté va sortir. Parce que l'argent existe déjà. Le problème, c'est que les leaders, ils suis égoïste. Les gens ne réfléchissent qu'à prendre moment-là. ne pense pas faciliter la tâche. Ça veut dire que je suis Oui, alors. Yeah, bisa speaking. I was I was expecting your call. Oh, very good sir. How are you? Very good, very good. Uh... No, I'm no I'm, I was expecting a call. It was a call it I, I...